trop contente puisque aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo vlog alors il se passe rien de très spécial cette semaine Quoique samedi je rentre à Rennes pour les vacances donc j'ai pas le temps du tout cette semaine de filmer une vidéo face cam Et puisque vous m'aviez dit que vous étiez chaud pour des vlogs je me suis dit allez J'ai décidé du coup de vous filmer des petits moments par-ci par-là dans ma semaine Cette semaine j'ai encore moins cours que d'habitude parce que d'habitude j'ai cours le mercredi et là je n'ai pas cours demain C'est parce qu'on a un dossier à faire et il nous banalise quelques semaines pour qu'on puisse continuer notre dossier chez nous Là ma mission aujourd'hui je vais aller faire une machine à laver et bosser mes cours je procrastine depuis tout à l'heure, je me dis oh waouh, j'ai ma vaisselle à faire, trop bien, comme ça je ne vais pas avoir à bosser, j'ai une bonne excuse. Moi <rire> bon, je vais me faire une petite tenue du jour, vite fait. J'ai mis en pantalon ce petit pantalon à carreaux taille haute que j'aime, mais tellement, tellement. petite boots que je mets tout le temps, tout le temps. Et sinon, bah, j'ai juste mis un petit pull Bordeaux très classique. <musique> Et bah ben voilà une bonne chose de fête. Il y a du linge partout, partout, partout. J'ai la flemme de bosser. J'ai ma vaisselle à faire, est-ce que je la ferais pas à la place oh, oh, oh, oh, oh. Bon, bon, bon bah là malheureusement pour moi j'ai plus d'excuses. il faut que je bosse. Bon, clairement, là, je crois que c'est parti pour une soirée petite bouillotte dans le lit avec les Sims. Aïe, je me suis cognée. Depuis quand elle passe à travers les murs, elle Il est où, le gosse bon, Bonjour, bonjour Bon, aujourd'hui, je vous aurais pas montré grand-chose. En gros, vu que je suis en vacances, là, vendredi, j'ai vraiment envie de kiffer mes vacances. J'allais avancer au maximum dans mes cours et dans mes dossiers. Et yeah, j'ai a qui qui de liner alors qu'il était bien fait. Et hop, là, on est face... <rire> donc bah j'ai passé ma journée dans mon lit à faire mon petit dossier euh, à avancer au maximum et là je vais rejoindre une copine pour aller boire un petit verre, j'aime beaucoup trop ce gilet par contre souvent je le porte ouvert et là je me suis dit pour une fois je vais le porter fermé un peu mamie vibes mais euh, mamie stylée un peu non bon allez let's go parce que je lui ai dit que j'étais partie rentrée, j'ai pris ma petite douche et au menu ce soir, je suis trop contente j'aime trop mon menu, même si c'est pas extraordinaire, je sais que moi personnellement quand je suis un pan d'idées, j'aime bien voir des idées chez d'autres gens donc pour ce soir, un petit peu de patates rissolées, des lentilles, donc vraiment rien de fou, hein, et un petit hachet de saumon j'adore ça, j'en prends très rarement en regardant un petit épisode de Gossip Girl, en ce moment je suis en train de me refaire toutes les saisons mmh. Et coucou Aujourd'hui nous sommes jeudi et aujourd'hui va être une belle journée je le sens parce que déjà il fait méga beau donc je suis d'une humeur, je suis, je suis grave de bonne humeur Je pars samedi donc j'ai plein de choses à préparer, à la base je voulais tout faire demain après mais après mes cours Puis je me suis rendu compte que je suis pas Wonder Woman donc j'allais jamais réussir à tout faire en une après-midi, c'est mort Je vais commencer là par aller à ma voiture pour d'abord aller faire le plein d'essence, aller faire la pression des pneus Les prises l'autre jour, je me suis dit putain elle est sale quand même et samedi, je pars avec la voiture remplie de covoite. Voilà, il y a trois filles et un chat aussi. Du coup, je me dis, bah c'est pas cool, donc je vais essayer de la laver. Ensuite, en rentrant, je dois retourner à la laverie parce que là, je veux laver tout ce qui est torchon, mes draps, et entamer ce montage. J'ai mis une petite chemise un peu panthère, enfin motif panthère-léopard. Je dis, je... Girafe, tigre, non j'aime trop que j'ai rentré dans ce petit pantalon tailleur. Je l'adore ce pantalon tailleur. Je suis trop bien dedans. Taille haute. Petite veste. Perfecto. Oh, c'est mini-cuir. La chaise vient de me rentrer dans les fesses. Ça m'a fait mal. Allez, let's go, on va les faire tout. Je suis en train de laver ma voiture C'est genre un truc tunnel Donc tu restes dans ta voiture Et il faut laisser la voiture faire et tout faire Je suis pas bien Je suis pas bien du tout Oh my god je suis pas bien Regardez c'est trop rigolo On dirait qu'ils dansent les bidules ma à rentrer et je viens de capter l'heure. Il est euh, presque 16h et je me dis, mais heureusement que j'ai fait ça aujourd'hui. Let's go, Margot. On arrête de parler. Allez. Oh non, quelle erreur, Margot. Allez, on se lève. Oh putain. Les gars, je suis trop contente, je suis trop trop contente parce que là en gros je suis rentrée le temps que ma machine elle se fasse et je me suis dit oh, tiens je vais répondre à mes mails et tout. Oh, putain je suis tellement contente, il y a un truc qui se concrétise, il euh, va y avoir un concours sur mon Instagram. Je vais pas vous dire ce que c'est parce qu'en plus c'est dans à peu près un mois Mais c'est un truc, j'aurais jamais pu penser vous faire gagner ça un jour Donc ça n'a rien à voir avec la mode, la beauté, tout ça C'est un autre truc euh, Mais je kiffe trop, je... Oh, je suis tellement contente Donc D'ailleurs au mois de mars aussi il va y en avoir un autre trop trop cool aussi Tellement heureux. Putain je, je suis refaite On est d'accord que ça c'est un des pires trucs de devoir faire son lit Notamment ça housse de couette toute seule Ma vie est palpitante quand même hein. Il faudrait qu'on m'explique comment c'est possible que des gens aiment sincèrement et vraiment le matin. Alors, je reviens. Donc ce matin, j'étais en cours. Et là, après, j'ai traîné un peu avec des copines. Voilà, on a papoté, machin. Il y en a une qui m'a coupé les points j'étais pas sereine. Et finalement, j'ai beaucoup moins de four. Je suis très contente. En gros, je vais passer juste mon temps à faire du rangement, du ménage, ma valise. Vraiment une vie passionnante, je trouve. Et je vais aussi aller me balader avec... J'ai des boutons partout, je rêve Bon, il est actuellement 18h30 Il va être grand grand grand grand temps que je me mette à faire mon grand ménage de l'appart Je vais vous mettre je pense les plans en accéléré Comme ça, ça peut peut-être vous motiver vous aussi si vous avez du rangement à faire Let's go Bah, je peux vous dire que l'appart il a tout de suite bien meilleure mine elles sont magnifiques je vous retrouve la tête toute luisante, là il est genre 22h et je vais juste aller me mettre dans mon lit je vais finir mon épisode de Grey's Anatomy et je vais essayer de dormir le plus tôt possible parce que demain du coup je me lève vers 6h Oh les gars, j'ai passé la pire nuit, mais une horreur. Ça va être long aujourd'hui. Petite tenue du jour. Vous allez me dire, ça fait pas tenue de voyage, mais je vais être grave à l'aise. J'ai juste mis une petite robe pull noire, donc avec une petite ceinture. Avec, j'ai mis des collants que je trouve, mais canons, Regardez, c'est des petits pois. Avec des petits losanges ultra confortables en plus d'être beau Donc je vais pas tarder à y aller Je vais d'abord aller à ma voiture avec ma valise Descendre mon sac poubelle et tout Et après il va falloir que je repasse là mais je vais y aller avec ma voiture Et je vais mettre un warning Parce qu'en fait mon père hier m'a conseillé Il a raison de retirer ma plage arrière Parce que mes covotes ne m'ont pas dit s'ils avaient beaucoup de bagages ou pas Les gars j'étais à l'avance et d'un coup je me retrouve en retard C'est quel genre de sorcellerie ça encore Oh non je suis dégueu. Il y avait ça sur le trottoir et il y a quelqu'un cette nuit qui a dû le faire tomber Et bah super j'ai... Ben ça va, ça s'en va Mais tranquille arrête de gueuler, il y fois qu'il gueule Toujours à gueuler celle-là Les gars je suis arrivée à Rennes Là je suis à henri -Fréville. Du coup j'ai déposé mes covates Et là je vais rentrer chez moi Je vais voir mon fils Fils C'est ta mère qui te parle Gaga d'amour Mon amour je veux m'empaissons. Oh, C'est parti. Tu peux y aller, de toute façon j'ai plein de boutons. Petite tartiflette maison du papa Regardez-moi ça. et hey, coucou Nous sommes dimanche matin. Euh, j'ai trop trop bien dormi cette nuit. C'est bête, mais le fait d'être chez soi, bah, j'ai dormi mais comme un bébé. Et euh, là, le programme de la journée est trop trop cool, puisque là, je vais aller chez mon frère. Ensuite, ce midi, je mange avec deux copains. Et ensuite, on va aller faire un escape game. Euh, mais je pense que je vous montrerai ça cet après. Ah oui, il faut que je rentre. Ah, d'accord Poète poète Poète poète Oh là là les papouilles Les papouilles Allez on s'installe Tiens parce qu'après moi je peux oh. voir voilà. <rire> Mais t'es bavard toi hein. Ouais hein Et toi t'es bien toi Oui, hein. T'es bien Institut. Bouge pas lui Il fait trop mignon. C'est trop Bah ouais t'es trop chou Ah oui Tout est Normal. Tout va bien. T'es bien là Lily. Oh. <rire> mais Lily t'as mis de la bave sur mon objectif ah, un petit coup de bar, moi. Pour... Oh, les bisous. Eh. Mais... Oh là là, mais tu <rire> je suis pas un mouchoir bonjour, je vous retrouve quelques jours plus tard alors je voulais juste vous faire vite fait un point sur l'escape game parce que s'il y a des rennais qui passent par là je vous le recommande de fou c'est un escape game un petit peu particulier parce que c'est en réalité virtuelle et c'était trop trop trop trop bien, en plus on est arrivé là-bas, j'ai bugué parce que la game master je la connaissais vous savez quand je faisais du dog sitting euh, bah, je promenais son chien euh, toutes les semaines donc trop drôle, ça change des autres escape games et c'est vraiment vraiment cool et je voulais terminer ce vlog par un micro unboxing je vais pas tout vous montrer mais j'ai reçu quelques trucs pendant mon absence et je vais vous en montrer un petit peu Enfin les trucs bien en fait <rire> Alors on va commencer par un truc que je me suis acheté euh, J'en avais pas et il m'en fallait une C'est pas possible Je me suis acheté cette gourde que je trouve trop trop belle Donc c'est en 500ml je me la suis achetée sur beauté privée Du coup elle était pas très chère Et je la trouve trop trop belle regardez ça des petites pastèques. Et elle fait en même temps thermos. donc elle va garder le chaud et le froid pendant 12 heures. Donc je la trouve vraiment cool. Elle est pas trop trop lourde. Bon, avec l'eau, ça sera plus lourd forcément. Ensuite, je me suis acheté cette petite bague sur Vintage. Je suis tellement contente. C'est une bague de la marque LS. C'est une bague en argent hein, et qui est réglable et tout. Et je la trouve trop belle. Donc c'est des petits serpents. Mais alors, ça, c'est incroyable. C'est une abonnée qui m'a envoyé ça. C'est une bougie artisanale, donc à la cire de soja bio. Donc ça, je, je ne fais que lire son petit mot. Hein. Mais sur le thème d'Harry Potter. Alors déjà, on a la petite inscription là. Voyez, vous reconnaissez le choix-peau. Et en gros, tu l'as fait brûler et à l'intérieur, il y a un médaillon et qui me dira à quelle maison d'Harry Potter j'appartiens. Je trouve ça génial comme concept. Donc merci beaucoup beaucoup, beaucoup, Je Ombeline. Je, te... je mettrai sur Insta si vous voulez, parce qu'elle a une boutique. Regardez les ponts ils sont tellement beaux. Et dernier colis que j'ai reçu. Alors ça, c'était une surprise. Je ne savais pas du tout que j'allais recevoir ça. J'ai reçu quelques produits euh, soins contre l'acné. Donc je connais pas du tout, du tout, du tout cette marque. C'est des produits made in France. Franchement, j'en ai bien, bien, bien besoin. Euh, en ce moment parce que j'ai beaucoup d'acné donc euh, ça m'aidera bien. Voilà pour ce petit unboxing et surtout voilà pour ce vlog que je vais conclure ici, j'espère qu'il vous aura plu en tout cas, que ça vous fait plaisir moi ça m'a fait trop plaisir de faire ça vu que j'ai pas l'habitude, de... j'aime trop, j'aime trop trop trop donc euh, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien que j'en fasse et que vous voulez que j'en fasse de temps en temps bref j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous, ciao